Bonjour Edwige, euh, je te remercie infiniment d'avoir accepté de me consacrer ce temps-là pour témoigner sur le programme Créer votre propre changement. C'est mon programme chouchou, donc euh, j'adore vraiment ce programme pour information pour les gens qui regardent. Euh, C'est un programme euh, dans lequel je transmets le processus de reprogrammation, de déprogrammation et de reprogrammation, afin que les participants puissent en toute autonomie transformer à absolument tout ce qu'ils ont envie dans leur vie et dans tous les domaines de leur vie. Voilà. Donc euh, Edwige, ce que je vais faire, c'est déjà je vais te laisser te présenter et puis euh, que tu me dises aussi pourquoi tu t'es inscrit au programme, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire au programme Créer votre propre changement. Ouais, merci Armel. Mais, bah, merci de me permettre de témoigner parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je, voilà, je vais le développer. Euh, merci dans... <rire> <rire> euh, bon, moi, j'ai 48 ans, voilà. je, je m'appelle Edwige, je vis en région parisienne, je viens de, du monde de, de l'industrie en tant que salariée pendant 25 ans. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de, de changer de voie pour euh, plus d'équilibre et puis pour ce qui m'appelait profondément, c'est-à-dire l'indépendance ou en tout cas euh, travailler pour soi. Et surtout la création de, de faire quelque chose qui nous ressemble euh, alors moi je j'aime beaucoup le développement personnel c'est quelque chose c'est voilà, vraiment un sujet sur lequel je me pense depuis plusieurs années pour plein de raisons parce que j'ai une partie en moi qui est, qui est on peut dire hyper sensible j'aime pas trop ce mot parce que ça veut tout et rien dire mais <rire> voilà donc j'ai voulu euh, il y a quelques années commencer à travailler sur moi essayer de comprendre un petit peu le mécanisme bah, mon mécanisme, celui aussi du fonctionnement humain, donc c'est un sujet que, voilà, qui me parle beaucoup. Euh, et puis en fait, euh, voilà, j'ai fait pas mal de programmes de, de, de développement personnel, euh, divers et variés, et euh, ce qui m'a effectivement donné envie de, de suivre ton programme, euh, Créer votre propre changement, Armel, c'est d'abord euh, de t'avoir rencontré, pas en vrai, mais en visio, ça a été un, un premier contact pour moi qui a été euh, ses clés, puisqu'en fait, euh, oui. voilà, la, la manière dont tu as, dont tu es toi en tant que personne et la manière dont tu as, je dirais, euh, euh, transmis en fait euh, les, les, les clés de ce pro, ce programme hein, m'ont appelé, voilà. Et pourquoi il m'a appelé ce programme Parce qu'en fait, je sentais que j'avais, même si j'ai pas mal développé sur moi, etc., j'avais besoin d'affiner. Euh, oui. Des, des choses dans ma vie que voilà, où j'arrivais n'arrivais pas finalement à, à, à ce que je voulais. J'avais des situations clairement dans ma vie privée, dans ma vie pro aussi, euh, qui, qui venaient en récurrence. Et j'ai compris au travers de ton programme que ça pouvait être le moyen d'aller décoder euh, pour quelles raisons ça revenait comme ça en boucle, euh, sans que je comprenne moi-même toute seule. Euh, ce qui allait me permettre d'aller de, de, ben, analyser tu vois un petit peu euh, ce qui se passait à l'intérieur euh, et à l'extérieur pour le coup donc voilà ça m'a vraiment appelé parce que je me suis dit c'est évident que ça va m'apporter quelque chose euh, j'avais aucun doute là-dessus et, et, euh, et ça a été le cas ah d'accord merci, merci pour euh ces mots euh, attentionnés et chaleureux, <rire> à mon égard, ça me touche mmh. beaucoup, vraiment. Et moi, je suis super contente aussi de, ben, de t'avoir euh, dans le groupe et, et de ta présence, parce que c'est génial. Vraiment, je, je me sens très, très chanceuse. <rire> <rire> yes, non, non. Ouais. Et du coup, du coup euh, en allant dans le sens de ce que tu dis, qu Qu'est-ce qu que ce programme t'a apporté alors Alors, il m'a apporté des vraies clés de compréhension. Euh, quand on vient euh, travailler sur changement, mais je ne t'apprends rien là-dessus, je ne fais que apporter des éléments pour les personnes qui nous regardent et que ça pourrait appeler. Mm -hmm. euh, il vient apporter des éléments de, de, de compréhension euh, sur euh, finalement sur nous-mêmes. Parce que j'ai compris assez vite en t'écoutant euh, qu'on qu est, qu est les seuls à créer tout ce qui se passe autour de nous et ça, ça a été un déclic parce que je ne l'ai jamais entendu comme ça mmh. euh, et quand on commence à avoir une vision différente sur ce qui se passe autour de nous c'est-à-dire de se dire, bah, en fait, euh, ce n'est pas nécessairement les autres donc on est moins dans le jugement, on, on, on se recentre un petit peu pour se dire mais finalement c'est peut-être moi qui crée tout ça, pourquoi je le crée et qu'est-ce que je peux faire pour le changer si j'ai envie de le changer euh, donc pour revenir à ta question que j'ai oublié précisément qu -ce que, à quoi je dois répondre parce que je suis partie sur mon truc moi dans le <rire> oh, tu as raison mais tu peux y aller <rire> c'est super, tout, tout, tout ce que tu dis est intéressant parce que c'est ton expérience tu vois, euh, moi ce que, la question que je te posais c'est quelles sont les transformations que tu as eues concrètement du coup depuis que tu as depuis que tu as entamé ce programme, créer votre propre changement alors, le premier grand changement, je crois que c'est avec mes enfants. J'ai deux garçons, j'en ai un qui est un ado, 4, voire 4-15 ans, là, et avec qui j'avais depuis quelques mois, voire presque quelques années, des vrais problèmes de relation en fait. Tous hein. mmh. les deux, on était très dans l'étincelle, dans, mmh. dans, dans quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à décrypter, en t'exprimant te, en te, en te, en te, en te finalement les, les choses qui se passaient avec lui dans nos relations, les situations que je vivais, et qui vivait aussi, mmh. euh, et tu m'as appris au travers du programme finalement à lire, à avoir une vraie lecture de ce qui se passait et de l'analyser dans le sens où ce qu'on voit, c'est nous-mêmes. Donc mmh. ça, ça nous remet en question sur le finalement, il y a peut-être quelque chose que je peux changer à l'intérieur pour modifier un petit peu ce qui se passe. Et donc moi, ça a clairement amélioré les relations avec, euh, avec mon gars. Parce que, je, je, voilà, c'est beaucoup plus fluide, je sais pas. J'ai l'impression de m'être presque mis un peu à son niveau, mais pas volontairement, hein, parce que je crois que ça, ça, le, le programme a travaillé sur moi malgré moi. Euh, presque, je dirais presque d'une manière confortable. Ce n'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que j'ai vraiment infusé euh, tes mots et, et, et les clés que tu transmettais dans ce programme, que tu transmets dans ce programme. Euh, et ça a été un déclic sur le, la manière d'être beaucoup plus clairvoyant mmh. sur ce qui se passe et arrêter de se dire ah mais c'est lui qui fait pas bien ça, c'est elle qui euh, euh, m'agace, enfin tout ça en fait quand on l'a en conscience ça change beaucoup de choses et en fait ce qui se passait avant c'est que j'étais pas nécessairement consciente que ça pouvait aussi venir de moi et tout simplement que j'avais peut-être des blocages à régler moi-même mmh. à l'intérieur pour permettre Déjà de mieux me comprendre et puis aussi d'aller impacter les situations que, que je vivais et que j'ai plus envie d'en vivre. Mm. Donc, avec mon garçon, oui, ça, ça, ça, en famille, on va dire, ça s'est nettement amélioré. Mm. Oh, c'est super, vraiment, c'est super parce que c'est vrai que quand on est on revient dans cette conscience qu'il n'y a pas de séparation entre soi et l'autre, qu'il n'y a pas de dissociation entre soi et les situations que l'on vit et qu'on a complètement la main mise dessus, qu'on a vraiment le pouvoir de transformer la relation, je trouve que ça change vraiment tout. Quoi. Parce qu'à ce moment-là, on sort de l'exigence. On, on peut être dans une proposition de quelque chose par rapport à l'autre, mais on sort de l'exigence et de l'attente que l'autre puisse régler la situation. Et ça. C'est ça. Et c'est souvent, je pense, que ce que la majorité des gens vivent, parce qu'on ne l'aura pas appris, on nous a pas appris à, à fonctionner comme ça, à fonctionner avec un regard sur soi d'abord, enfin sur ce qui se passe et ensuite sur soi, et d'aller euh, voilà, un petit peu ajuster la mécanique à l'intérieur pour se dire, mais en fait, si ce qui se passe aujourd'hui, c'est moi qui crée ça, en fait, d'une manière ou d'une autre. Je n'en suis pas conscient, mais c'est moi mmh. qui crée. Donc quand on a cette, cette conscience-là, bah, c'est quand même assez puissant parce que parce que finalement on se dit mais tout est tout est facile en fait si, si finalement ça ne dépend que de moi alors on ne peut pas dire non plus que ça dépend 100% de, de soi mais fin, on, on y est quand même, on touche du doigt le fait qu'il y a plein de choses qu'on peut régler soi-même mais ça demande quand même de comprendre le truc et, et c'est des clés euh, à appliquer de manière très simple euh, mm. voilà c'est ce que j'aime aussi dans ce programme c'est que ce n'est pas juste de la théorie avec des clés de un peu, euh, peu là-haut euh, qui sont compréhensibles, mais qu'on n'arrive juste pas à faire descendre. Oui. Là, ce que j'ai trouvé euh, euh, top, c'est que voilà, c'est des choses, c'est un process en fait, qu'on mmh. qu apprend à, à, à comprendre et à mettre en place et à appliquer. Et en plus, il est simple, mmh. euh, parce que s'il n'est pas simple, c'est encore plus compliqué de, de, de, de voir des résultats. Mais ce que j'ai trouvé top, c'est cette, cette simplicité de, de, de mettre en application. Mais ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça parce que ça me donne envie, tu vois, des... de redescendre du piédestal, tu vois, toutes ces personnes qui disent « Ah, oh, je fais de la déprogrammation, je fais de la reprogrammation », j'ai envie de dire « Oh, mec, meuf, tu descends déjà, <rire> on peut tous faire ça, tout le monde est capable de faire ça ». Et en fait, c est, c est... ça m'a ravi d'entendre ce que tu dis parce que c'est vraiment, je me sens… Euh, engager missionner justement à transmettre les outils de façon à ce que vous puissiez euh, les appliquer au quotidien déjà que vous puissiez trouver le bénéfice de dire ah mais quand je décrypte euh, les situations de ma vie et que je déprogramme ce qu'il y a en moi que je reprogramme mon système vibratoire il y a un résultat tu vois et de pouvoir dire euh, ramener le pouvoir aux gens qui sont propriétaires vraiment de cette transformation et qui n'est pas nécessairement on n'a pas nécessairement besoin d'un thérapeute pour ça les thérapeutes ne sont pas propriétaires de cette technique et pour moi c'est important de redonner vraiment le pouvoir à chaque à chaque personne en tout cas tous ceux qui viennent au, au programme pour moi de façon à ce que ce processus qui est un processus transformateur pour moi est transformateur dans l'immédiat dans l'immédiateté j'aime bien la notion d'immédiateté que vous puissiez, euh, justement, en tant que participant, de pouvoir euh, euh, la mettre en application et, et, et en profiter pleinement pour vous. Quoi. Oui, c'est ça, mais on devient autonome, en fait, de nos, de notre, de nos propres transformations, et, et ça, c'est euh, chouette, en fait. Parce qu'on peut aussi, du coup, le transmettre assez facilement à nos enfants, Bien euh, sûr. dans la manière de, de, de, de voir les choses, et pour eux, ils vont gagner un temps de fou, je trouve, ah, parce que c'est... Ah, c'est vraiment plein de bon sens et moi c'est ce que j'aime, j'aime beaucoup, je suis assez pragmatique et j'aime le bon sens en général et je trouve que ça s'applique beaucoup à ça parce que voilà c'est simple, on applique, on a un résultat. C'est ça, voilà. j'aime bien moi ça, c'est tac tac, voilà, c'est tac tac Et boom, Voilà. Tu <rire> pourrais appeler le processus tac-tac-boum. Tac, tac, tu vois, mais pour les scientifiques, c'est tellement beau de dire euh, reprogrammation, hein? processus de déprogrammation, de reprogrammation, processus de transformation. Ça fait très professionnel. Mais en réalité, je pourrais l'appeler euh, processus tac-tac-boum. Tu vois, ça aurait été génial. Ah ben oui. ben ouais. Ça aurait été. Euh, euh, effectivement, tu vois, ça me parle ce que tu dis parce que même moi, du fait que ma façon de voir les choses change, très naturellement, je transmets ça à ma fille. Et très naturellement, elle a aussi une nouvelle perception des choses, puisque de toutes les façons, on fonctionne par mimétisme. On est tous des chimpanzés, on fonctionne par mimétisme. Ça veut dire que ce qui est intégré en toi, très naturellement, tes enfants vont l'intégrer aussi. Enfin, ton entourage va l'intégrer aussi. Voilà. Ben oui, oui, je le, je le perçois hein, déjà et je trouve que ça va, ça va assez vite hein, parce que j'ai commencé le programme. Euh, quand est-ce qu'on a commencé le programme Il y a deux mois, c'est un processus ouais. qui a duré deux mois. Hein. Voilà, euh, je crois qu'assez rapidement, je suis repartie de la première séance avec cette idée de lire, euh, faire une lecture en fait de ce qui se passe et de le renvoyer à moi. C'est-à-dire ce que je vois, c'est moi. Ce n'est pas une évidence tout de suite, mais quand on l'a, quand on est dans cette, tu vois, cette, cette mécanique un peu automatique hein, de, de, de, de lire de cette manière-là, ce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire, enfin moi en tout cas, mm. euh, on perçoit tout de suite, on a l'impression de, de voir le monde différemment mm. euh, et ne pas voir le mal partout pour le coup. Parce qu'on euh, se dit tout de suite, non mais en fait c'est si c'est ça, ça veut dire que moi je peux changer quelque chose, ça veut dire que je comprenne ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qu qui se passe en moi maintenant, mm. euh, et, et c'est chouette, on, on apprend beaucoup de choses sur soi, et je pense que comme tu dis, on le transmet de manière inconsciente, après on rayonne un petit peu ce qui se passe et ce qu'on met en place, inconsciem, enfin consciemment pour le coup, mais on rayonne inconsciemment ce qui se passe du coup, moi mes enfants je sens que... D'ailleurs, mon fils me l'a dit, il m'a dit, ah, je... c'est marrant, il y a quelque chose qui s'est passé. Je... Il n'arrive est... pas à expliquer, lui, évidemment. Mais, mais tu sais quoi, ça se passe, c'est vraiment ce qui se passe chez tous les participants qui ont fait ce programme. C'est-à-dire que l'une la... des choses qu'ils disent, ou quand ils viennent en coaching euh, one to one avec moi, ils disent, parfois, ils disent quelque chose a changé, mais je n'arrive même pas à dire comment ça s'est mis en place tellement ça s'est fait naturellement. Et en fait, j'ai toujours cette réponse qui est que ce qui, qui n'est pas naturel, c'est d'aller mal. L'être humain est là pour aller bien. L'être humain, de, dans sa nature profonde et originelle, recherche à, à revenir vers son état originel qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie, qui est le bonheur. Donc, en fait, ce qui n'est pas normal, c'est de se sentir pas bien, stressé. Donc, en fait, ce qui est chouette avec le, le, le processus de déprogrammation-reprogrammation, c'est qu'on enlève ces couches, on déprogramme et on revient vers notre état naturel. Donc, il y a cette espèce de quelque chose qui se dépose en disant, « Ah, c'est fou, c'est là, mais je n'ai pas eu besoin de… de... » C'est là, ça s'est déposé rapidement, puis il y a quelque chose qui se transforme sans qu'on… On a presque on a l'impression que quelque chose nous, nous échappe, mais en réalité, c'est bien nous qui avons été initiateurs de, de, de ce bien-être et de ce mieux-être, tu vois. Oui, c'est eh ouais. Ouais, puissant. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans l'agencement de ce programme Comment tu l'as vécu euh, les deux mois ensemble euh, au niveau de, de, la taille, de la technique, du pratico-pratique qu Qu'est-ce qu qui t'a plu <rire> Moi, j'ai adoré. Je suis juste triste que ce soit terminé parce que ça passe très vite. Euh, ce que non, mais vraiment, Armel, ce que j'ai aimé, vraiment, c'est à la fois un, un programme en collectif, mais en petit comité. Euh, on n'était pas 15, d'accord Donc ça, c'est important parce qu'il y a quand même un échange et un, une ambiance différente. Et, et en parallèle... Euh, un suivi individuel de ta part avec chacun des participants euh, donc à la fois dans le groupe mais aussi enfin un peu à l'extérieur parce qu'on on a eu en plus des petits coachings toutes les deux euh, mm -hmm. euh, au moins un voire deux on en a eu deux et qui permettent euh, soit avant soit pendant soit après c'est chacun en fonction de tout mm -hmm. qu ce qu'il voit avec toi on voit ça mais et ça vient affiner ça vient euh, euh, ça vient déclencher des, des, des, des, vrais, des vrais changements aussi, hein, parce que moi, ça m'a bousculé. Donc, euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça ne reste pas en, super, en superficie dans le programme, avec les modules, etc., qui sont de toute façon les modules, des livres, les clés du programme et de ce qu'on peut appliquer de manière pratico-pratique avec un processus. Mais... Je trouve que la vraie qualité de ce programme, c'est d'avoir ce suivi de ta part. Parce que ça vient, ça vient juste mettre le, tu vois, les, euh, la, la petite cerise sur le gâteau, ce qui permet d'avoir peut-être le résultat qu'on n'aurait pas eu sans ça. Et ça, c'est ça, en fait, je trouve qui m'a plu beaucoup. C'est ce côté très proche de toi. Tu as toujours été hyper réactif, tu sais, sur les, les messages qu'on mettait dans ce groupe ou les les questions qu'on pouvait avoir, etc. Et je trouve que cette réactivité, cette présence que tu nous as offert euh, était, était précieuse parce que euh, euh, moi, je ne l'ai pas trouvé dans d'autres programmes que j'ai faits, pas, pas de cette qualité-là. Oh, merci. <rire> ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Mais en fait, ça ne peut pas être autrement pour moi. Je ne vois pas comment faire. Je ne sais pas, je ne saurais pas faire autrement. Parce que chaque personne compte pour moi. Chaque personne qui vient me retrouver, qui s'inscrit dans un programme, vient avec son histoire. La personne vient avec un besoin de transformation. Et, un besoin, et pour moi, c'est un besoin de transformation concret. Ce n'est pas juste la transmission d'un outil en laquelle j'y crois et qui me soutient au quotidien dans les transformations que je vis. Mais pour moi, il y a à la fois la transmission et à la fois l'accompagnement dans l'intégration euh, du processus pour que vous aussi vous puissiez transformer votre vie et parfois on a besoin d'un coup de pouce tu vois oui, on a oui. besoin aussi euh, de, c'est pour ça que j'ai inclus les coachings one to one qui n'existaient pas avant et, euh, et le fait d'avoir ce coaching en, ensemble moi ça me permet déjà d'avoir de, de, connaissance de ta structure euh, vibratoire et inconsciente et de voir que, quel est un, globalement quel est, quel est, comment s'agence ton histoire, qu qui, quels sont les jeux qui se jouent pour toi inconsciemment et qui me permet du, justement, durant le programme, de te donner des pistes et des directives très précises, en cohérence avec ce que toi tu as besoin de changer, mais qui ne serait pas valable pour les autres, hein, tu vois. Mais toi précisément, et moi j'aime cette précision-là. J'aime le fait que pour moi c'est vraiment, c'est un tissage précis, tu vois, c'est, c'est, c'est, je dis souvent aux gens, quand je donne une piste, c'est presque chirurgical, je sais exactement où je pose, c'est là, c'est pas à côté, et moi je prends énormément de plaisir dans cette, dans cette précision, et par... pourquoi, parce que je sais que ça va avoir un impact important pour toi, voilà, moi ça ne me coûte rien d'aller voir ça dans ta structure, grâce à ma clairvoyance et je sais à quel point c'est vraiment porteur pour les gens. donc ça ne peut pas être autrement pour moi que de vous accompagner en étant présent, impliqué et que vous puissiez vivre cette transformation, imagine cette transformation par vous-même, vous inscrivez dans un programme dont, dont le dénominateur commun c'est trans, savoir transformer votre vie vous ressortez de là vous n'avez pas eu de transformation vous-même à part la compréhension pour moi, ce serait franchement, c'est pas possible. C'est même pas concevable que ça soit ainsi. Tu vois. Non, mais c'est sûr. Et, et je pense que c'est... Alors d'abord, je te comprends, parce qu'en tant que quand on coach, euh, <rire> on, on aime transmettre, mais on aime, on aime avoir les résultats sur les, sur les personnes. Donc ça, c'est évident, mais, mais c'est vrai que c'est la, la clé du succès de, de, de, de ce programme. C'est voilà, cette, euh, cette finesse d'accompagnement. Euh, mmh. voilà, qui pour moi euh, a certainement fait la différence sur d'autres programmes que j'ai fait même si ce n'était pas les mêmes mais euh, je tenais à voilà, partager ça parce que je trouve que c'est important quand on choisit un programme ou une coach mmh. de comprendre un petit peu le, le fonctionnement en fait, de cette coach et du programme parce que ça peut euh, en tout cas, moi, je sais que si j'avais d'autres programmes à faire, je, je, je, je regarderais bien ça. C'est important, en fait. Je pense c'est... Voilà, c'est pas le, que le contenu, c'est pas que ce qui a transmis, c'est un tout. Voilà. Et, et je pense que ça, c'est très important pour moi de le, le dire là, parce que c'est clé. Ouais. Ah, voilà. ça me, ouais. Ça me touche beaucoup. Il n'y a, a pas plus beau cadeau que quand on donne et que le cadeau soit reçu avec joie, tu vois Mmh. Pour moi, c'est magnifique. Euh, pour quelqu'un, là, le programme Créer votre propre changement va changer de titre, <rire> puisque mmh. moi, j'ai évolué moi aussi. Et euh, aujourd'hui, le programme Créer votre propre changement sera Rendre l'impossible possible. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui, justement, regarderaient ce ce témoignage de toi et qui se pose la question s'ils s'inscriront ou pas, qu'est-ce que tu aurais à leur dire euh, faut, Honnêtement, je pense que moi, je suis là pour euh, témoigner de ma satisfaction sur ce programme. Ah. Euh, je ne suis pas, voilà, ça ne veut pas dire que, euh, que tout le monde se, se, se, se, se reconnaîtra en moi. Mm -hmm. euh, mais ce que j'ai voulu changer, euh, ou en tout cas les déclics que j'ai eu pour me dire euh, c'est Armel, c'est avec Armel que j'ai envie de le faire parce qu'en fait, pour aller même plus loin que ça, je ne cherchais pas un programme <rire> à l'époque, tu, tu me l'as amené sur le plateau. C'est-à-dire que je n'avais pas pensé faire ce type de programme, mais il a déclenché chez moi, quand on a parlé, euh, un besoin. Donc euh, c'est quand même balèze, hein, je n'avais pas réalisé, mais je ne cherchais pas un, un, un, un programme ouais, pour, pour me transformer, ou transformer, tu, me euh, oui. tu vois. Donc pour moi, c'est écouter son cœur, et se sentir appelé, et en avoir envie suffit. Je pense que c'est ce qu'il faut écouter, parce que, c parce que je pense que tu... En plus, on le fait avec beaucoup de joie, et, et, et ça, c'est important de le dire, et c'est vrai que... Euh, c'est pas toujours très confortable de faire ce type de programme, on, vient, on vient remuer un petit peu les oui. choses, mais, mais c'est pas, euh, voilà, c'est jamais mélo, c'est toujours dans beaucoup de, de, de joie, de bonne humeur, et, de, et, et ça c'est important de le faire dans cet esprit-là, et je pense que tu l'amènes aussi dans cet esprit-là, euh, voilà, il faut juste écouter un peu son cœur et son envie du moment, parce que je pense que c'est l'essentiel, c'est comme ça que moi j'ai procédé. Mmh. Euh, pour me dire, en fait, euh, c'est avec Armel que j'ai envie de le faire, celui-là. Et c'est sûr, je, je, tu m'as donné envie, en fait, d'aller euh, t'écouter, d'aller voir un petit peu comment tu pouvais m'aider. Euh, et tu as réussi. Donc, euh, <rire> c'est assez formidable. Hein. S'il y a un mot, un mot ou une phrase qui euh, qui vraiment pour toi... Euh de ce programme créer votre propre changement qui vraiment te t'a marqué par rapport à ce programme ce serait quoi euh, j'en ai plusieurs des mots qui me viennent oui. moi j'ai eu euh, révélation que mm -hmm. je, je sais un mot qui venait qui, qui est descendu comme ça parce que c'était une révélation pour moi de, de comprendre que ça pouvait être très simple euh, mm -hmm. de changer les choses et finalement d'être acteur de sa vie euh, simplement parce que connaît les outils pour ça euh, et donc c'était une révélation pour moi et, et je trouve que je, je ressens beaucoup de légèreté en fait maintenant dans mon approche des gens, des situations, je trouve ça beaucoup moins lourd parce qu'en fait tout est possible, tout est possible euh, c'est aussi simple que ça donc c'est pas, voilà, ça paraît très simple quand on le dit, c'est pas toujours très simple de le faire, etc, mais quelque part si, c est, c est, euh, ça peut être possible et quand on a cette idée en tête au bon, mieux, c'est léger quoi donc ça fait beaucoup de bien et, et ça peut être très rassurant moi ça m'a rassuré aussi sur le fait que mais je peux changer, je l'ai vu en deux mois j'ai amélioré mes relations euh, personnelles à la maison euh, et c'était euh, tendu, très tendu et je, je le vivais très très mal Mmh. Euh, avec mon ex avec les personnes extérieures aussi ça, ça, ça je vois qu'il y a des choses qui bougent donc euh, une révélation beaucoup de légèreté euh, mais de légèreté de, de, de, de vie hein, je parle vraiment de euh, clairvoyance aussi voilà c'est on est on, on rentre dans un prêt on a il y a un avant il y a un après on est dans l'après on est plus clairvoyant sur ce qui se passe qu'on voit, on le lit différemment on est plus attentif, on est plus dans la conscience de ce, que, de ce qui se passe euh, voilà donc euh, voilà. je parce pourrais que... euh, des mots tu sais, j'en ai plein qui me viennent sur le programme parce que, ouais. heureusement mais ouais. je dirais que c'est les mots qui me sont descendus comme ça, donc là je les, je les partage comme quoi tu vois, ça me ça me touche parce que c'est vraiment la transmission effectivement pour moi à travers ce programme c'est que tout tout est possible. En fait, il nous suffit juste de savoir comment faire. C'est juste, il nous suffit de savoir comment faire. Et le comment faire pour moi, en tout cas, ce programme euh, répond à, à, à ce besoin-là, en tout cas. Ouais. Mmh. C'est sûr. <rire> Merci beaucoup Edwige pour tes mots. Bon, écoute, Mon ça me fait petit. très plaisir, <rire> Mais le jour. moi j'adore hein, papoter avec toi, tu sais, donc bah, là c'est une occasion de ah, plus. C'est super, oh, vraiment, quand je, je t'entends, je me dis, waouh, ouais, c'est le programme, wow, c'est magnifique, <rire> c'est votre propre changement, oh, ouais, moi je suis plein de waouh à chaque fois que tu parles, parce qu'en même temps, en même temps, fière aussi, je suis contente, parce que c'est, c'est vraiment un programme qui est sorti de mes tripes et de euh, pouvoir le transmettre comme ça au grand nombre pour moi c'est voilà, des pépites de bonheur là, qui sont cultivées un petit peu partout chez tout le monde et qui vont rayonner de ça, ils vont passer le relais à leur tour j'aime voir le monde de cette façon là euh, ouais je te comprends et puis tu sais, euh, souvent je me dis mais on ne devrait même pas se poser la question de savoir si on a envie ou si on peut investir euh, dans ce genre de programme comme le tien. Parce qu'en fait, on n'investit pas dans un programme, on investit sur soi euh, et, et pour être plus heureux, en tout cas. Et je trouve qu'on ne devrait pas se poser cette question à un moment donné. Mmh. Je pense que c'est presque une priorité. Ça devrait être un programme euh, obligatoire, euh, finalement, <rire> pour avancer dans sa vie, le faire le plus tôt possible, même d'ailleurs. Ouais. Euh, parce qu'on avance vraiment différemment, on avance, euh, voilà, avec euh, avec beaucoup plus de sérénité. Et de, de voilà, c'est pour moi, c'est même pas se poser la question. C'est que si on sent qu'il y a des choses qui fonctionnent pas dans notre vie, il bah faut, faut le faire, faut le faire, c'est tout. Faut pas se poser la question. C'est des investissements sur soi. C'est <rire> bah... Mais en plus, c'est un investissement à vie, quoi. Je veux dire, ouais. là, tu investis sur le programme, est une compréhension de la vie à vie. Voilà, à vie. Voilà. Dire, voilà. À vie quel que soit ce qui va se passer pour toi, quelles que soient les circonstances, il y a des traversées émotionnelles, bien sûr, pour tout le monde. Il y a des traversées de bonheur, bien sûr, pour tout le monde. Mais dans ces, moments, dans ces traversées émotionnelles, tu sauras toujours, tu sauras comment lire, tu sauras comment faire pour transformer. Donc, Je trouve que c'est... Moi, j'aimerais aime, bien dire à tout le monde, mais faites-le, presque. C est, c est, c est, c est, comme voilà, J'ai vraiment ce sentiment comme toi que c'est nécessaire. Bah, peu... Dis-le. <rire> je trouve fait. que ouais, tu as raison, mais peut-être que je l'assume en le disant vraiment, que vraiment, c'était vraiment euh, nécessaire de le faire. Parce que ben voilà, on le fait une fois et on y gagne tellement. C'est vrai que tous les participants, ils ont un avant et un après. Et on ne revient pas en arrière, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une avancée telle que les gens, ils, euh, ils ont une autre perception de la vie et, et ça, ça nourrit le cœur d'espoir grandement. Oui, c'est vrai, ça n'a pas de prix, je trouve que c'est vrai. C'est vrai que ça faut se poser la question. La, la vie est trop courte, il faut, faut la vivre correctement parce que voilà. Et si, si ce programme peut aider des gens, justement, euh, bah aidez-moi à voir les choses différemment. Et prendre ma vie en main dans, dans, dans beaucoup de domaines, finalement, de manière très simple. Je crois qu'il n'y a même pas, même pas de questions à se poser. C est, c est, non, non, mais c'est ouais. presque un mode de fonctionnement qu'on devrait apprendre aux gens des débuts, hein, dès qu'ils sont tout petits. Ouais. Parce que c'est tellement euh, essentiel. Hein. Mm. Bon, bref. ouais, ouais, ouais. non mais ça, ça me parle beaucoup. Parce que même ouais. euh, avec ma fille, c'est le langage que j'adopte avec elle, du coup. Et je okay. me suis dit, euh, ben, elle a 21 ans et elle a déjà euh, cette philosophie de vie en elle. Waouh, wow, c'est vraiment l'autoroute qui s'ouvre. Et moi, je crois vraiment en cette génération nouvelle parce que je vois beaucoup de personnes comme toi, comme moi, dans cette génération où on a, où on a ouvert notre conscience. Tu vois, quel beau cadeau pour la génération qui vient. Moi, je suis très optimiste euh, parce que je vois vraiment des jeunes super créatifs avec un regard. Euh, différent de ceux mmh. de nos parents, tu vois, mais avec ce cadeau de cette conscience que nous nous avons apporté, je trouve ça magnifique, vraiment. C'est clair, c'est clair. <rire> Optimisme. Ah mais complet, complet. Les gens disent qu'est-ce que va devenir ce monde. Je dis mais vous voyez, il y a plein de pépites. Ils sont, ils sont créatifs, ils sont ouverts, ils sont, ils sont pas dans, ils sont moins dans cette énergie de survivre, ils sont plus dans l'énergie de, de s'exprimer. Et je trouve ça beau oui par exemple c'est vrai ouais. donc ça nous bouscule aussi parce que du coup ils ne rentrent plus dans les mêmes la manière dont ils vivent le succès n'est plus la manière dont nous on l'a vécu la validation et la légitimité au niveau de notre connaissance n'est plus la même que la manière dont ils le valident ils n'ont plus les mêmes codes que nous donc c'est sûr que nous ça nous demande vraiment une réelle ouverture d'esprit pour accueillir ça et de voir de la manière dont ils posent l'excellence et le succès, la manière dont ils expriment leur zone de génie qui est complètement différente de la nôtre. Et je trouve ça magnifique. Quoi. En même temps, nous, ça nous ouvre aussi. Ça nous donne des autorisations à nous ouvrir. Mais eux, ils sont déjà, en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Est mais oui, je le vois très bien, moi, avec mes garçons. Ouais. Et tant mieux, tant mieux. Je, je, je suis tellement contente pour eux. Pour, euh, ouais. voilà, parce qu'ils vont créer la vie qu'ils auront envie d'avoir. Euh, C'est ça tellement tellement plus puissant que ce qu'on a pu vivre dans notre génération mais moi euh, bon, c'est bien <rire> peut, non mais on peut que leur, euh, ouais, leur dire qu'on est heureux pour eux mais en plus bien. comme tu dis je pense que on est, on est ouvert aussi à ce qu'ils vivent et, et aussi quand on a cette je reviens au programme parce que c'est vrai je pense que quand on a euh, appris à, à, du coup avoir cette lecture beaucoup plus clairvoyante des choses, on peut aussi mieux les comprendre, et tu vois, on, on peut être en décalage entre cette génération, moi j'ai 50 ans l'année prochaine, et eux, mais, mais le fait d'avoir fait le programme m'a ouvert, euh, la conscience en tout cas, m'a ouvert les yeux, <rire> ça me peut dire ça, aussi sur le fait que quand je les vois, eux, bah, j'ai peut-être plus, de, pas d'indulgence, mais euh, moins de jugement. Voilà. Et, donc, et donc ça aide aussi à accepter qu'ils vont dans un monde qui va, qui va aller différemment qui va aller beaucoup mieux euh, donc ça a plein de bénéfices mmh. mais quel cadeau du coup, tu vois cette ouverture que tu offres à tes, à tes deux fils qui puissent explorer l'infini possibilité qui résonne dans leur propre zone de génie, mais tu te rends compte mmh. c'est top parce que là, tu es en train de leur offrir des autorisations de fou, quoi. Oui. C'est génial. C'est génial. <rire> c'est sûr. Ouais. J'espère qu'ils me remercieront à un moment. Donné. <rire> tu peux toujours les ramener à l'ordre, tu vois. <rire> ouais, <m> sont... <rire> <rire> euh... oh, c'est chouette cet échange. J'ai beaucoup aimé, tu vois, de pouvoir.. Euh... Poser, déposer, et, et c'est vrai qu'au départ, tu ne recherchais pas de faire un programme, je me rappelle de tes mots, tu dis moi non, moi je non, mais quand même là ça m'interpelle. <rire> ben bah oui, mais c'est vrai, ça c'est puissant quand même, parce que souvent on, a, on sait qu'on a voilà, quelque chose à transformer, à changer, on se ah, on ne va pas bien, mais le, juste le, je ne cherchais rien, et c'est juste que quand j'étais écoutée propre, présenter en fait ce programme, que les bénéfices qu'on pouvait en tirer et je me suis dit mais moi j'en ai besoin <rire> en fait euh, j'en ai besoin parce que ça vient c'est vraiment les, le petit affinage tu sais de, de, de fin de parcours en développement perso que j'avais pu faire où j'ai pas vu les résultats que, que pourtant j'avais investi quand même beaucoup sur pas mal de programmes et je me suis dit mais c'est ça le développement perso, c'est ça les programmes de, de voilà de coaching etc bon peut-être un peu déçu et, et en fait euh, voilà je, je, je m'aperçois que c'est juste une question aussi de personne de comment on le transmet de, de, de, de du cœur qu'on y met de la de, du professionnalisme c'est tout ça qui vient dedans et, et je pense que quand j'étais entendue je me suis dit mais évidemment que c'est ce programme qui fait pour moi euh, voilà c'est <rire> drôle hein. le besoin est né euh, voilà en t'écoutant donc euh, mmh c'est chouette c'est important aussi quoi il faut avoir ce petit match et ce bon feeling aussi avec la personne qui va transmettre et et euh, voilà. ah même pour moi même pour moi les participants tu vois moi j'ai besoin d'aimer les personnes qui participent à tous les programmes que je propose même en coaching one to one j'ai besoin de c'est important pour moi c'est c'est important pour moi que l'amour, la gentillesse, la compassion soit dans le... ça paraît un peu bisounours hein, dans la façon de formuler mais, mais j'aime <rire> les personnes que j'accompagne, vraiment donc mmh. du coup ça me fait développer des liens privilégiés avec eux mmh. différemment avec chaque personne mais en tout cas il y a, y a un lien et ce lien il est important pour moi oui, je comprends oui, oui, <rire> ouais. c'est vrai c'est toute la générosité de ce que tu peux offrir aussi, hein, et il faut, faut le savoir je crois que mmh il y a as une grosse partie de générosité dans ce que tu offres. Hein. C'est vrai, Armelle, c'est vrai. C'est généreux que d'être disponible, que d'être présent, que d'avoir... De, de, euh, voilà d'avoir envie de répondre aussi rapidement aux gens parce qu'ils galèrent là sur leur situation de, où ils bloquent sur un truc j'y arrive pas etc tu envoies le truc et ben voilà quoi dans, dans la journée grand max as un, as un retour qui t'aide à dire mais oui voilà ok bon c'est bon allez, merci Armel je repars tu vois ouais. non mais dans ces moments là ouais. c'est ça qui fait qui fait qui fait le truc quoi en tout cas dans ma conception de, ce, de mon métier c'est mon job Ouais. c'est ouais. mon job accompagner c'est ça pour moi c'est mon job mais en fait offre exactement, je vous offre exactement ce que j'aurais aimé qu'on m'offre et puis ouais. j'ai aussi une conscience d'une chose j'ai conscience de la confiance qu'on m'a offert déjà du temps que la personne va prendre et de l'argent que la personne a investi tout ça compte pour moi c'est pas juste la personne est venue c'est super je vais 30. non. j'ai conscience de tout j'ai conscience de l'argent que la personne a investi, de l'attente que la personne a. Et c'est important pour moi de dire, OK, tu viens, mais tu vas gagner plus que ce que tu as investi. C'est certain. C'est certain que tu vas gagner plus que ce que tu vas investir. Parce que, parce que ce programme est bien plus que ça. Et aussi parce que je, je, je vais te montrer, je vais te prouver, je vais faire en sorte que tu vas avoir la preuve que tu peux transformer les choses immédiatement et que tu es capable de le faire. Et pour moi, tu vois, c'est un peu fort ce que je dis, mais quand j'arrive à faire ça, quand j'arrive à transmettre ça, il y a toujours cette phrase qui dit ⁇ il Peut m'arriver quoi que ce soit ⁇ C'est OK pour moi. J'ai fait le bien. Tu vois, j'ai transmis le bien dans les mains de quelqu'un. Et, et ça donne du sens à mon histoire aussi. Oui, oui, oui. Par rapport à mon histoire passée, à chaque fois quand je dis ça, je dis ah j'ai pas vécu tout ça pour rien. Mmh. Ah j'ai pas. Vécu. Tu vois quand tu me parles, je dis ah j'ai pas vécu tout ça pour rien. Mmh. Là, je peux transmettre quelque chose. Ça a été bénéfique dans le sens où ça a été transcendé dans quelque chose de beau ou quelqu'un. Voilà, les, tout le monde va pouvoir transmettre, transformer leur vie aujourd'hui. Le plus beau cadeau pour moi, c'est ça. Mmh, tu m'étonnes. <rire> <rire> on resterait des heures et de vie, Jean. <rire> ça, c'est vrai. Ouais. vrai. En plus, ouais. bon, tu vois, on rigole, on déconne tout le temps. Enfin, c'est ça qui est drôle. Quoi. On ah, peut avancer dans des oui. sujets sérieux euh, sans se prendre au sérieux. Quoi. Ah, complètement. Complètement. Mmh. C'est important pour moi. Et ouais. puis, je te remercie infiniment. Vraiment. Avec grand plaisir à vraiment chouette de même de t'entendre. Euh, ça me nourrit vraiment beaucoup, même moi en tant qu'accompagnatrice dans ce que tu dis. et Ça me touche, vraiment. J'aimerais que tu le saches. Eh ben, je, eh ben, je le note et je l'accueille la, je avec joie. Merci à toi, en tout cas. Ouais. Première top. fin de toi, première ouais. fin de ma biche, Et puis, on se retrouve bientôt de toute façon. Bah, ouais. T'embrasse. <rire> plein de bisous. Ouais, moi aussi. Ciao, Ormène. à Ciao. bientôt.